Très bien, alors pour la dernière fois, euh, j'ai pris un sujet euh, plus général pour voir un peu ce que les Romains nous ont laissé. Et j'emploie je, le terme européen euh, exprès. Les Romains n'étaient pas ou pas seulement d'horribles impérialistes, précurseurs des fascistes ou des nazis, mais ils ont, ils ont réellement révolutionné la vie en Méditerranée. Depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ, ils ont unifié les pays méditerranéens et bien au-delà, créé un monde global allant au premier siècle de notre ère de Gibraltar à la mer Noire, de l'Écosse au Sahara et à l'Euphrate. Cette construction et la paix qui l'accompagnait, relative rendirent possible des échanges culturels et humains pendant trois ou quatre siècles, des échanges qui ont dé déterminé l'évolution du monde, et notamment de l'Europe, jusqu'à nos jours. C'est une indéniable période de prospérité, et il faut savoir que la destruction de ce monde par les barbares à partir du Vème siècle, dans l'Ouest en tout cas, a fait régresser la santé, l'alimentation, la culture et la technologie à ce qu'elles étaient à l'époque archaïque, au 8e siècle avant Jésus-Christ, et dans la région de Rome, on a retrouvé ce niveau de prospérité en 1870. Avant, on était, les états pontificaux étaient sur tous ces domaines, l'alimentation, la santé, là où était Rome au 8e siècle avant Jésus-Christ, on le sait par les nécropoles. Ce que les Romains nous ont transmis, ce sont aussi les biens intellectuels, la civilisation gréco-romaine, leur langue et le droit romain, sans parler des grandes religions du monde occidental actuel. Car sans l'ouverture de la Méditerranée, le christianisme ne se serait sans doute pas développé autant, et peut-être pas du tout sur un plan universel, et on peut se demander si l'évolution qui conduisit à la naissance de l'islam aurait eu lieu. Les Romains, alors qu'est-ce que c'est enfin qu'un Romain si nous mettons à part les débuts de cette cité, les Romains devinrent rapidement très nombreux jusqu'à devenir le monde entier. D'un bout à l'autre de l'Europe et de la Méditerranée, nous avons tous été Romains. Rien ne montre mieux que l'universalisme est aussi une idée romaine. Commençons par le début. Qu'est-ce que Rome Là, il faut s'entendre. Il y a la cité, que vous connaissez, qui s'est développée sur les rives du Tibre depuis au moins l'an 1000 avant Jésus-Christ, d'après l'archéologie. L'histoire de Rome est très longue, elle dure plus de deux millénaires et demi. D'après la date classique, la ville elle-même fut fondée en 753 avant Jésus-Christ. En Occident, le pouvoir de Rome s'effondre en 476 après notre ère, mais dans les pays grecs, à Constantinople, l'Empire perdure encore mille ans, jusqu'à la chute de la ville en 453, sous les coups de l'armée ottomane. Vous vous doutez bien qu'une aussi longue période n'a pas été une succession de siècles de paix et de bonheur. Rome elle-même a énormément évolué et changé dur durant ces centaines d'années, et le monde avec elle, tout cela au milieu de catastrophes de toute nature, notamment militaires. Donc avant de savoir ce que nous devons aux Romains, nous devons établir de quoi nous parlons. Au départ, se trouve ce que les historiens appellent l'invention des cités, ces petites cités-états, comme le Luxembourg, qui a le, c est, c est le, le territoire de Athènes et Latique, cités-états, qui étaient gouvernées collectivement par les cités. Soumise à des rois avant de devenir république, Rome faisait comme toutes les autres communautés d'Italie et du monde antique. Elle faisait la guerre à ses voisins, soit pour s'emparer de leurs terres, soit plus simplement pour radier leurs granges, leurs troupeaux et leurs richesses, et les Romains, même leurs femmes. Mais peu à peu, Rome commençait à regarder plus loin. Était-ce parce que ses institutions politiques lui accordaient une efficacité plus grande ou parce que son site de plaine, bien protégé, vous le voyez là, euh, et, et relié par le Tibre à la mer, était plus favorable que les austères bourgades de montagne des monts Albins et des environs ou les, les villes portuaires extrêmement exposées. Toujours est-il qu'un nombre croissant de voisins s'établit dans cette ville de plaine. Il est inutile de spéculer sur les raisons de ce développement. Le fait est que, dès la fin du VIe siècle, Rome était plus grande que ses voisines, et peu à peu, elle les soumit, l'un après l'autre. Et désormais, un mouvement inexorable était lancé. Rome, qui était à la tête d'une trentaine de cités alliées du, Lassium, du Lazio, construisit une machine de guerre redoutable qui soumit les voisins étrusques, sabins et latins. S'il faut, faut y voir un aspect de la civilisation romaine, c'est moins parce que les Romains étaient, comme leurs voisins, une bande de soudards et de pillards relativement rudes et particulièrement redoutables, mais aussi peut-être parce qu'ils avaient, depuis une époque assez ancienne déjà, une perspective politique qui dépassait le cadre de leur État. Ils se voyaient en effet comme des chefs d'une coalition de cités. D'après l'un des plus célèbres mythes de l'Antiquité et de Rome, leur nation aurait été fondée, après la guerre de Troie, par le Troyen aîné, que vous voyez là, en train de s'échapper avec son fils et son père. Cette façon de se raccrocher à la célèbre histoire d'Hélène, d'Achille, d'Ulysse et de leurs compagnons, partis pour détruire la ville de Troie en Turquie actuelle, et récupérer la belle Hélène n'est pas original. Chaque cité méditerranéenne antique qui se prenait au sérieux se souvenait que ses fondateurs avaient d'une façon ou d'une autre participé à cette célèbre guerre chantée par Homère, ou pour les gens de l'Ouest évidemment, avait été fondée par l'un des, des héros égarés sur le chemin du retour. Ce qui est original dans le cas de Rome, c'était qu'elle utilisait ce thème légendaire, difficile, Descendre d'un battu fugitif, qui n'a plus de terre, qui n'a plus rien. Il faut, faut imaginer ça, hein. les Athéniens sont d'Athènes, ils sont autochtones. Eux, ils sont des, des descendants de fugitifs, de migrants. Ce qui est original dans le cas de Rome, c'est qu'elle utilisait ce thème légendaire pour dire à tous que les Romains n'étaient pas un peuple autochtone, c'est-à-dire installé à Rome depuis le début des temps. Elle affirmait par ce récit que les Romains étaient un peuple d'immigrés venus de l'Est au début de l'histoire et qu'ils ne se trouvaient à leur aise que dans l'alliance avec tous les autres peuples, plus exactement à leur tête. Un beau discours quand on dispose d'un certain nombre de légions. Mais ce discours typiquement romain constitue un élément clé de l'héritage romain, comme nous le verrons. Donc, dans un premier temps, l'alliance présidée par Rome soumit l'Italie centrale, euh Ensuite, là on est déjà au, au, au milieu du 4 IVe siècle, avant Jésus-Christ, euh, ensuite, vous voyez, ça va très vite, ça descend et ça monte de tous les côtés, et la machine s'emballe. Pendant qu'elle s'attaquait aux zones méridionales, tenues par les redoutables, nettement plus redoutables que les Romains, peuple samnites des Abruzes et aussi les colons des cités euh, grecques du Sud, elle commença à rencontrer sur son chemin, voilà, euh, voilà ce que ça donnera. Et voilà, elle rencontre sur son chemin euh, une autre puissance impérialiste, la cité de Carthage, une cité démocratique dont l'Empire s'étendait de la Tunisie actuelle, aux côtes de l'Espagne, en passant par euh, la Sardaigne et bien sûr aussi une partie de la Tunisie actuelle. Et euh, leur conflit naquit à propos de la Sicile et de la Sardaigne, parce que les deux puissances se, se, se battaient pour avoir la maîtrise sur ces îles. Deux guerres, les guerres puniques, 1 et 2, se succédèrent entre 260 et euh, 202 avant notre ère. Des guerres terribles qui s'achevèrent en 146 par euh, là, une dernière très courte qui euh, aboutit à la destruction de Carthage et l'annexion de son vaste territoire. Pendant ces conflits, surtout le second, à la fin du IIIe siècle, Rome fut très souvent au bord du précipice, sous les coups de boutoir du général carthaginois Hannibal, qui, comme vous le savez, avait envahi l'Italie. Mais rien n'y fit. Malgré son génie militaire, c'était certainement le meilleur militaire de l'époque, et la qualité de ses troupes, qui étaient des mercenaires surentraînés, Hannibal fut finalement battu par la démographie de l'Alliance romaine. C'est à partir de cette date que l'on constatait que Rome était euh, presque imbattable, parce que son alliance, qui avait cru très nettement depuis le Ve siècle avant Jésus-Christ, pouvait mobiliser en très peu de temps, cinq mois, ce qu'il faut pour former une armée, euh, pouvait très rapidement mobiliser de nouvelles armées pour remplacer celles qui avaient sombré dans une catastrophe, pouvait remplacer un corps d'armée entier ce qui aboutissait dans les cités qui n'étaient pas très grandes de l'Antiquité par la défaite définitive. Hein. Ben non, six mois après, ils étaient de nouveau là avec une nouvelle armée des paysans, pas très, très fins et, et, et aussi professionnels que les mercenaires d'Hannibal, mais ils étaient là et ils se battaient. Et à la fin, Hannibal euh, commençait à manquer d'hommes aussi, parce que Carthage ne lui donnait rien de plus. Et euh, voilà, c'est euh, une redoutable machine de guerre Apparut ainsi, en 202, en Méditerranée. Et ce furent les deux guerres puniques qui révélèrent aux Romains eux-mêmes, je crois, et au monde grec, les capacités de cette cité d'Italie. Rome ne fut pas longue à comprendre. Euh, elle avait aussi gagné la Première Guerre euh, autour de la Sicile. C'était surtout une guerre navale, mais ils ont gagné, les Romains, même s'ils n'avaient pas le pied marin. Donc, euh, Rome a rapidement compris... Elle s'immissa dès la fin de cette Deuxième Guerre punique dans les affaires des cités grecques et elle euh, détruisit ce qui restait de l'Empire macédonien en Grèce et en Asie mineure et s'implanta durablement dans cette partie du monde. L'Empire du peuple romain s'étendait désormais, vous le voyez, euh, de l'Espagne jusqu'à l'Hellespont. Les guerres civiles qui secouèrent les Romains euh, les années, entre les années 130 et 30 avant Jésus-Christ, euh, achevèrent de soumettre ce qui ne l'était pas encore. Et au début de notre ère, le monde connu d'alors était unifié. La guerre civile, déjà, était souvent euh, impliquée, en fait, les états locaux de l'Empire dans une querelle politique romaine. Hein. Les gens étaient déjà, ils se sentaient comme... Euh, comme étant partie prenante. Mais il fallait surtout qu'ils donnent de l'argent et je crois qu'après la guerre civile, il y avait un nombre énorme de cités qui avaient même gagé pour des emprunts leurs remparts. Leur, leur remparts leur rempart ne leur appartenaient plus. Ils appartenaient à un marchand de pierres ou euh, Dieu sait quoi qui attendait d'être remboursé sinon ils vendaient leurs remparts à, à des constructeurs. Et pendant le siècle suivant, ils ont étoffer tout cela en ajoutant euh, des conquêtes non seulement en Gaule, mais aussi en Allemagne, en Autriche actuelle et en Roumanie, ainsi que l'Angleterre jusqu'au seuil de l'Écosse, et au sud, ce qu'on appelait l'Arabie à l'époque, péninsule arabique. Et c'est vers 120 à peu près après Jésus-Christ, voilà la carte que vous avez, que euh, l'Empire atteint sa plus grande extension et touche les limites naturelles de sa puissance. Voilà donc le cadre dans lequel s'inscrit la civilisation romaine. Voilà ce qu'on appelle la civilisation romaine, civilisation de ce monde. Vous voyez tout de suite pourquoi nous, romains, sommes presque tous des romains, nous, nous, européens. Nous parlons aujourd'hui d'union européenne, politiquement et culturellement. On devrait pouvoir en parler, en tout cas. Vous voyez ce que tout cela existait déjà il y a 2000 ans. C'était un monde global. Et si vous avez euh, lu ou étudié, des choses en histoire médiévale et moderne, vous savez que les nations qui vivaient dans les limites de l'ancien Empire romain ont régulièrement essayé, pendant les, les, les le millénaires suivants, quand elles se sentaient assez fortes, de reconquérir cet empire, de réaliser à nouveau l'unité des pays méditerranéens et de ceux du nord. Mais revenons aux Romains. En dépit de tous les malheurs que ces guerres incessantes ont entraînés pour les Romains et ceux qu'ils soumettaient ou exterminaient, un très grand bienfait en résultat auquel les Romains n'avaient certainement pas pensé de prime abord. Ou s'ils l'avaient fait, c'était pour les besoins de l'administration de cet empire, mais pas pour le bien de leurs sujets. Ils avaient en fait réalisé l'unification du monde. Une seule puissance dominait désormais un énorme espace et assurait la paix entre ses limites. Et comme il n'était pas dans les mentalités des anciens, en tout cas dans celle des Romains, de fermer la Méditerranée, Tant que les voyageurs respectaient l'ordre établi et la paix, eh ben, la circulation devint possible d'un bout à l'autre de la Méditerranée. Cela pendant au moins trois, quatre siècles. De mémoire d'homme, ceci n'avait jamais été le cas. Cette sécurité du monde qu'on appelle la paix romaine, dès l'Antiquité, fut un événement de portée historique des voyageurs de toutes sortes, des commerçants, des militaires, des fonctionnaires, des touristes, l'empereur lui-même dans ses tournées d'inspection, des prêcheurs, charlatans et prophètes, tous voyageaient sans limite dans le monde connu d'alors. Ce n'est qu'à partir de la fin du IVe siècle de notre ère, quand la puissance romaine commençait peu à peu à s'effondrer à l'ouest, que l'espace ouvert au voyage tranquille se réduisit progressivement. Au VIe siècle, c'en était fini et la paix romaine n'était plus qu'un souvenir nostalgique. Il faudra plus d'un millénaire pour qu'on puisse à nouveau voyager sans risque majeur d'un bout à l'autre du bassin de la Méditerranée. Ce bienfait général qui eut des, des conséquences que ne s'étaient pas imaginées les Romains et les habitants du monde antique permit en tout cas à la civilisation de Rome de se diffuser dans le, le monde entier. Que lui devons-nous donc Je pense qu'on peut réunir cela... Sous quelques points, la vie en cité, le droit, l'esprit global, l'hellénisation culturelle, hellénistique, euh, et un art euh, qui euh, n'a toujours pas fini de nous éblouir. Ce n'est pas de ce dernier point que je parlerai faute de temps, et aussi parce que c'est sans doute la partie la plus connue de l'héritage des Romains. Développons les autres points. D'abord, vivre en cité. L'une des caractéristiques de la civilisation romaine, et au-delà de bon nombre de pays de la Méditerranée antique, était que l'individu vivait en cité. L'individu était un citoyen porteur de droits et de devoirs, et non le sujet d'un maître absolu. Avec des parenthèses où il y a des tyrans ou des, des, des, des gens de ce type. Ces cités correspondent à ce que nous appelons les États. Il y en avait environ 2 à 3 000 en Méditerranée antique, dans l'Empire romain, par exemple. Leur horizon politique était celui d'un État relativement petit, comme nous pouvons nous le représenter, nous avons cet avantage, où les citoyens assumaient de ce fait beaucoup de responsabilités. Ceci nous permet de comprendre aussi que Rome n'était pas un État, un empire absolu, comme on l'imagine souvent. Malgré les excès commis par certains empereurs, surtout à Rome, Rome n'était pas un État fasciste, je l'ai dit, centralisé, dont les, les habitants auraient été les sujets. Et cela pour la simple raison que Rome n'avait absolument pas les moyens, même, de gouverner le monde entier. C'était comme si aujourd'hui Paris et l'île de France gouvernaient le monde que vous avez vu, méditerranéen, complet, avec leurs institutions municipales. C'est ça le gouvernement impérial romain comment ils auraient pu gouverner euh, tout, tout cet espace. Il fallait euh, un autre système. Même sous l'Empire romain, donc au début de notre ère et ensuite, au moment où la centralisation était la plus forte, le tissu politique de cet empire était en fait composé d'une nuée de cités dont, la seul, dont seule la politique extérieure, pour ainsi dire, c'est-à-dire le droit de faire la guerre, de, de taper sur le voisin, etc. Et la sécurité était aux mains du pouvoir romain. Le reste, il n'avait qu'à payer les impôts, et puis à participer au reste. Une cité était une ville. Alors vous avez euh, Terracine dans l'Antiquité, entre la mer, les montagnes et un fleuve. C'était une ville et un territoire. Dans la ville siégeaient les autorités. La, le territoire servait à nourrir la ville. La plupart des cités n'étaient pas bien grandes, sauf dans les territoires nouvellement conquis, comme en Gaule par exemple, où les cités étaient généralement euh, assez étendues. Ce sont ces villes et leurs territoires qui, qui constituaient l'horizon de vie de la plupart des habitants du monde romain en Italie, comme dans les provinces. L'Italie n'est pas, pas une province, hein. c'est le cœur de l'Empire, il y a des cités en Italie, mais ce n'est pas une province. Euh, la plupart des cités, euh, je l'ai dit, euh, n'étaient pas grandes et c'est là, dans ces cités, que les individus étaient inscrits dans l'état civil, payaient leurs impôts, votaient, se faisaient élire, déposaient des plaintes en justice ou étaient jugés. Certes, les Romains exploitaient les richesses des cités conquises de façon scandaleuse au cours des deux derniers siècles avant Jésus-Christ, de manière plus modérée et raisonnable ensuite. Comme disait l'empereur Tibère au début de notre ère, un bon berger tond ses moutons, mais il ne les écorche pas. C'est ça un peu le, la conduite romaine à partir de l'Empire. L'harmonisation relative de la multitude de coutumes et de règles que l'on rencontrait dans les cités d'Italie et dans l'Empire, et dans celles de l'Empire, mit plusieurs siècles à se faire, et il y eut de nombreuses guerres, des, des soulèvements, etc., à partir du début de notre ère, ce monde était en tout cas en forte voie d'unification. Il ne s'agissait nullement d'une uniformisation des coutumes politiques, sociales, etc., mais plutôt de l'établissement d'un certain nombre de principes de base qui s'appliquaient à tous. Ainsi, les habitants d'une cité comme celle-là étaient-ils avant tout citoyens de leur cité avant d'être éventuellement, s'ils recevaient le droit de cité romain, également membre de la cité de Rome, au bord du Tibre. C'était par là, par cette cité native, qu'ils étaient et devenaient éventuellement citoyens romains. Et cette origine, ils ne pouvaient la perdre. Si vous voyagiez ou vous établissiez à des milliers de kilomètres de votre cité d'origine, vous pouviez devenir éventuellement résident dans cette cité, nous disions « nous dirions avoir une carte de séjour. Et vous aviez ensuite des devoirs, notamment si vous avez des moyens, vous deviez participer à l'évergétisme, comme on dit, à la bienfaisance de cette cité, en payant des jeux, en payant de la nourriture pour des fêtes, etc. Vous aviez des devoirs, mais vous n'étiez toujours qu'un étranger avec un permis de séjour. Mais votre origine, donc, je disais, était toujours enracinée à cet endroit et il était extrêmement difficile d'en changer. Parfois, les empereurs, quand ils fondaient une nouvelle ville dans des zones nouvelles, ils annulaient l'appartenance de ces citoyens à telle cité pour les inscrire tout de suite dans l'autre. Mais sinon, si vous dites « moi je ne veux plus être très moi je veux être, je ne sais pas, citoyen de l'Utesse », j'aurais dû prendre l'avion et aller à Rome et faire une requête à l'empereur. Autant dire que si vous n'étiez pas un sénateur du plus haut niveau, il y avait peu de chances que la demande aboutisse. J'ai dit plus haut que la légende des origines troyennes des Romains jouait un grand rôle idéologique. Elle devait notamment proclamer dans le monde entier que Rome n'était pas un pouvoir jaloux et, impéri et impérialiste de l'Ouest, mais qu'elle était une cité parmi les autres, et notamment dont l'origine était aussi en Orient, si on voulait, en, en, en Turquie actuelle. Elle le ressemblait à tous en raison de cette vieille parenté. Et même les dieux les avaient aidés, parce qu'il y a une, une divinité, euh, qui, euh, la grande mère, belle, qui les a aidés de s'enfuir de Troie. Elle a donné ses, ses, ses, ses pins de ces montagnes pour construire la flotte d'aînés et d'anquises pour s'enfuir. Donc, c'est des vieilles amitiés euh, qui montrent que Rome, ah ben, c'est la Méditerranée. Une cité est un microcosme politique. Dans ses principes venus du monde grec vers le 7e, 6e siècle avant notre ère, était inscrit le principe de la décision collective. Un dirigeant, un magistrat, comme nous disons dans le jargon des antiquisants, et comme le disaient les, a, les anciens, hein, c'est celui qui est au-dessus des autres, qui est plus que les autres. Un magistrat était élu tous les ans par les citoyens qui formaient ensemble le peuple. Une loi était élaborée par les magistrats et un conseil, le Sénat. Et puis elle était votée par le peuple. Ne parlons pas trop vite de démocratie, car les cités du monde antique, même en pays grec et à Athènes, ne ressemblent pas à nos démocraties. Et Rome a vécu entre 500 avant notre ère et le début de notre ère sous le régime dit de la République parce que ça fonctionnait de cette manière. Il n'y avait que les deux consuls et les autres magistrats élus annuellement et puis le Sénat et le peuple. Il y avait ces trois, euh, trois éléments. Euh, pendant cette époque, euh, donc, ça, ça fonctionnait de cette question et euh, le Sénat lui-même était un corps constitué des anciens magistrats dont l'appartenance à ce corps, jusqu'à leur mort, était quand même sévèrement co contrôlée et évaluée tous les ans. Parce que s'ils faisaient des bêtises, s'ils se conduisaient mal, ils pouvaient se faire expulser. Parce que tous les cinq ans, les censeurs revoyaient tout à Rome, des finances de l'État jusqu'à jusqu'aux réalisations et jusqu'à la conduite des magistrats, et des sénateurs et des citoyens à la limite. Un chevalier, par exemple, était théoriquement tenu à fournir un cheval et puis sa personne à la cavalerie romaine. Et euh, il y a un célèbre, à la fin du IIIe siècle, un célèbre censeur, Appius Claudius, euh, qui a, euh, quand il a vu lors de ce recensement, les chevaliers romains défiler, il a dit « toi, tu es trop gros pour monter sur un cheval, je te barre de, de l'ordre équestre » qui était la vraie noblesse romaine, l'ordre équestre. Les sénateurs étaient des chevaliers élus à des fonctions politiques, mais donc il a balancé de l'élite parce qu'il le trouvait trop gros. Enfin, ça, va, ça allait jusqu'à ce point. C'est ça le régime républicain qui évolua évidemment plus tard. Et le pouvoir lui-même était toujours, et ça restera jusqu'à la fin, une tendance partagée entre deux personnes. Les consuls et donc les chefs de cet état étaient deux. Ils n'étaient jamais en fonction en même temps. Il y avait toujours un mois. Celui qui avait été le mieux élu était en janvier. Peu importe, le, le calendrier a changé avec le temps. Euh, le numéro 2 était en février. Puis euh, mars était de nouveau au numéro un, euh, Avril au numéro 2. Pendant le temps où l'autre n'était pas en fonction, il observait tout ce que faisait son collègue. Et ils pouvaient protester, etc. C'était une règle romaine. On n'est jamais seul au pouvoir. C'est cette haine de la royauté que les Romains expriment par là, que ça exprime un des principes de leurs institutions. Mais cette belle institution républicaine était aussi une austère et terrible machine de guerre qui soumit progressivement le monde entier et l'exploitait souvent de façon inhumaine. Bref, tout n'était pas beau dans ces démocraties et républiques antiques. Néanmoins, c'est un fait. Notre vocabulaire politique remonte à ces cités, à ces républiques, leurs assemblées, leurs magistrats. C'est par les Romains que la cité comme idéal de vie communautaire et liberté individuelle a été transmise au monde. Même si la cité de Rome elle-même a évolué vers un appareil complexe de gouvernement du monde, où les institutions populaires d'autrefois fonctionnaient désormais de façon plus autoritaire que dans les autres cités du monde romain, il ne pouvait être question d'avoir un roi, un chef absolu. L'assemblée du peuple, il semblerait, on est très mal informé encore aujourd'hui, ce n'était plus la réunion du peuple pour certains votes, ça se faisait parfois, mais normalement, par exemple pour l'élection des consuls chaque année, des magistrats, ça se faisait dans des meetings et puis c'était proclamé dans des assemblées. C'était beaucoup plus autoritaire que sous la République, mais enfin, ça fonctionnait toujours suivant ce principe. Il n'y avait jamais question d'un roi, d'un individu absolu. Et même les empereurs, enfin, qui ne s'appelaient pas empereurs, c'était euh, des, des gens qui recevaient des pouvoirs pour dix ans euh, et qui étaient renouvelés chaque année par des votes, etc. Euh, ils étaient sous deux. Auguste avait à ses côtés Agrippa. Quand Agrippa est mort, il a pris Tibère. Tibère avait à ses côtés Germanicus, etc. Il avait toujours deux l'empereur et puis le futur successeur qui était au pouvoir en même temps. Et ils agissaient souvent ensemble. Ça continue, donc c'est vraiment un, un principe absolu. Ajoutons encore une autre précision sur un fait souvent mal compris. Il ne faut pas idéaliser le monde romain euh, antique en général. et Le monde romain était un monde d'inégalité et marqué par la différence. Toutes les cités-états n'avaient pas le même statut, même si elles étaient publi... peuplées progressivement de citoyens romains. Il y avait des inégalités de statut. Ainsi, une colonie romaine, je parle des romains, était comme un quartier de Rome installé en Italie ou dans une province. Cologne est une colonie. Elle a même le droit italique, c'est-à-dire elle ne paye pas d'impôts, parce qu'en Italie, on ne paye pas d'impôts, on est les maîtres. Ailleurs, on paye l'impôt euh, foncier, etc. Euh, à côté, il y avait des cités qu'on appelait « municipes », qui a donné notre terme « municipal », euh, qui ont d'un côté moins de privilèges juridiques et de prestige que les colonies, de l'autre côté aussi beaucoup plus d'indépendance institutionnelle. Ils peuvent continuer leur tradition d'autre Adrien a eu un jour, l'empereur Adrien, un coup de colère quand la énième colonie, la le énième municipe d'Espagne, je crois, lui a demandé d'être promu au rang de colonie institutionnellement, le titre. C'était uniquement le titre, par, par prétention, il voulait être colonie. Il dit, mais vous êtes complètement idiot, comme colonie, vous avez beaucoup moins de privilèges que vous n'en avez maintenant, parce qu'une colonie, c'est un quartier de Rome, et il y a le droit romain en tout et partout. Donc, aucune indépendance euh, locale, à la limite. Et ces municipes étaient souvent des cités étrangères devenues romaines, peu à peu, ou, ou refondées euh, sous, sous ce titre. Donc, vous avez compris que l'Empire romain n'était pas un monde monolithique euh, euh, où les Romains imposaient partout euh, leur système. Pas du tout. Ils n'imposaient rien du tout. Ils acceptaient tout le monde avec les qualités qu'ils avaient. Seulement l'empereur était celui qui faisait d'une cité pérégrine un municipe ou une colonie. Les étrangers, c'était une cité pérégrine et ça pouvait continuer jusqu'à la fin de l'Antiquité. Marseille a été une cité étrangère jusqu'à la fin de l'Antiquité, parce que c'est une ancienne colonie grecque, elle s'est mal conduite pendant la guerre civile. Euh, elle était du côté de Pompée, puis euh, Antoine plaisait aussi. Euh, donc, euh, sous Auguste, ils ont été punis, ils, ont, ils sont restés cités étrangères. Mais ils ont vécu, ils, ils parlaient latin, et à la fin, ils étaient entièrement composés de citoyens romains, mais ça ne changeait rien, leur statut était ça. Vous comprenez pourquoi il y avait une rivalité euh, pour devenir colonie ou municipes, etc. Un dernier mot sur cette mosaïque. Nous avons parlé jusqu'ici de Romains, j'ai toujours fait comme ça. L'armée romaine, l'administration romaine, le pouvoir romain, nos ancêtres, les Romains. Rien ne peut plus induire en horreur. Qu'est-ce qu'un Romain, en définitive Dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'armée romaine était composée pour moitié d'étrangers, c'est-à-dire de contingents de soldats alliés fournis par les cités d'Italie en vertu de traités réciproques. Et au début de l'Empire, les légions elles-mêmes, c'est-à-dire l'armée proprement romaine, étaient recrutées majoritairement en Italie centrale et du Nord, qui n'étaient pas des terres romaines d'origine, hein. Et bientôt, il y aura des légionnaires originaires de cités romaines des provinces, de gaule narbonnaise, de la Gaule de l'Intérieur, de Germanie, d'Asie mineure, d'Afrique, Tunisie, Algérie, ou des pays danubiens. Les alliés aussi seront désormais recrutés dans l'ensemble du monde romain. Ce ne sont plus des étrangers, mais ce sont des gens qui euh, ne sont pas romains. Et ça, il y en avait beaucoup qui n'étaient pas citoyens romains. Et euh, on a des grands documents euh, où ils reçoivent alors quand ils ont la l'acquis, comme on dit, quand ils quittent le service après 25-26 ans, ils reçoivent la cité romaine, eux, leurs femmes, à condition qu'il n'y en ait qu'une. Euh, là, ils sont en avance sur le Conseil d'État français qui admet la polygamie, paraît-il. Euh, et, euh, bah oui, euh, ça existe. Et puis euh, les enfants, donc euh, ils deviennent romains euh, à ce moment-là. Donc une partie, la moitié de l'armée romaine, même sous l'Empire, ce sont des étrangers. Euh, en fait. Donc c'est assez étrange, les, les Romains. Euh, les Alliés, donc, j'en ai parlé, et l'administration romaine, qui n'était pas énorme, comme j'ai dit, était sans doute moins importe, beaucoup moins importante que l'administration française actuelle, ce qui démontre à nouveau qu'il lui était impossible de gouverner l'Empire sans la participation de toutes ces cités de l'Empire. Et cette administration se recrutait également hors de Rome et d'Italie. Et enfin, les tenants à pouvoir eux-mêmes provenaient progressivement d'Italie et des provinces. Jusqu'à la fin du 1 siècle, le personnel politique romain ne contenait pratiquement que, euh, que des, des Romains, euh, des descendants de grandes familles de Rome et du Latium. Mais à partir d'Auguste, peu à peu, les choses évoluent. Les Julio-Claudiens sont les derniers Romains d'origine. Et après, euh, les empereurs Flaviens, vous voyez, étaient originaires de Sabine, en Italie, Rieti. Trajan et Adrien étaient des Romains, descendants de familles émigrées dans des colonies romaines euh, dans les siècles précédents euh, notre ère. Euh, L'ancêtre d'Antonin le Pieux venait de Nîmes. Les Sévères, quant à eux, étaient originaires de Lepsis Magna, en Libye. Et l'épouse de Septime Sévère, l'impératrice Giulia Domna, venait de Syrie. Constantin des pays danubiens, descendants de militaires euh, locaux. Et ainsi de suite. Où sont les Romains Ce terme doit donc être employé avec beaucoup de précaution, car il sert surtout à désigner quelqu'un qui vit et agit dans les limites du monde romain, pas un peuple précis. Les Romains, ce sont véritablement nos ancêtres. Nous sommes tous des Romains, parce que nous faisions tous ce que les Romains faisaient. Alors, deuxième bienfait de Rome, Rome est l'hellenisation du monde. De même que tous les Romains n'étaient pas romains, comme nous venons de le voir, la culture du monde romain n'était pas seulement romaine. Le pouvoir central romain ne s'était jamais opposé aux cultures locales tant qu'elles ne troublaient pas l'ordre pas public et ne menaçaient pas le pouvoir romain. Mais au-delà, la civilisation romaine elle-même était biculturelle. Tant que l'histoire de Rome s'est déroulée en Italie, un nombre croissant des Romains et d'alliés des Romains partageaient avec leur propre culture italique celle des Romains. On voit les influences romaines en ombri, etc. À partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, quand Rome devient une puissance mondiale, elle se fait elle-même biculturelle. L'Italie est progressivement oubliée au profit de la culture grecque que l'élite romaine adopte. Vers 200 avant notre ère, la grande culture est en effet celle des Grecs. Prétendant désormais à la primauté dans le monde, les Romains s'approprient cette culture en passe de devenir universelle. À partir de cette date, les Romains éduqués sont bilingues et biculturels. Ce ne sont pas toujours les Grecs, au contraire. Ce n'est pas une nouveauté absolue. Hein. Rome avait toujours eu des relations avec la culture grecque euh, au cours des premiers siècles de son existence, 8e siècle et ensuite, c'est de façon organique, pour ainsi dire, que des éléments de la culture grecque remontèrent à travers l'Italie, et notamment l'Étrurie, jusqu'à Rome, à partir des colonies grecques d'Italie du Sud et de Sicile. C'est ainsi, pour prendre un exemple, que les Romains découvrirent le monde des cités, qu'ils adoptèrent, c'est plus amusant, certaines manières de table originaires des pays grecs, notamment... Le banquet de boissons que vous voyez là, faisant suite au banquet de viande. Et au banquet de, de boissons, on parlait, on, on récitait de la poésie, on chantait, on discutait de philosophie et d'autres choses. Et les fameux traités euh, antiques sont souvent des discours de banquet. Mais à la différence de ce qui se passait chez les Grecs, chez les Étrusques et les Romains, les épouses participaient au banquet. D'ailleurs, les épouses, les femmes, n'étaient pas envoyées, enfermées dans un gynécée, dans une sorte de harem, comme à Athènes et dans les cités grecques. Hein. Les épouses vivaient avec tout le monde, sortaient, avaient des activités publiques comme tout le monde. Elles ne votaient pas, évidemment. Ça, il faudra attendre 2000 ans. C'est des Grecs par le relais étrusque que les Romains adoptèrent également un alphabet d'origine grecque, fameux alphabet que vous avez là sur une tessère de, de clientèle, de, de personnes qui, qui sont institutionnellement des amis et qui ont un, cet animal, ce lion, coupé en deux, en ivoire, avec la même inscription des deux côtés. Comme ça, on peut même aux descendants prouver que nous sommes hôtes nous sommes réciproquement, nous sommes amis officiellement dans nos familles. Et euh, c'est euh, cet alphabet corinthien qui a donné, vous le voyez, à partir d'ici, notre alphabet, euh, dont nous nous servons toujours. La conquête de l'Italie du Sud, notamment celle de Tarente au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, eut des répercussions importantes sur la culture romaine, mais c'est surtout à partir du moment où les Romains entrèrent au cours du IIe siècle avant Jésus-Christ en contact direct avec les principaux foyers de la culture grecque, Athènes, d'une part, et surtout Pergame, qu'un mouvement culturel se produisit qui eut des conséquences mondiales. Tout en conservant leur culture, propre culture romaine, les Romains adoptèrent la littérature, en, en littérature, en architecture et dans la vie quotidienne. Les coutumes et les modèles grecs, suivant la célèbre formule d'Horace, vaincu, abattu, la, guerre, la Grèce a vaincu son vainqueur. Rome et l'Italie devinrent des foyers d'art hellénistique. Les artistes grecs s'y installèrent, et les poètes romains commencèrent à adopter l'hexamètre venu des Grèces, qui transforma d'ailleurs leur poésie et faisait d'une certaine manière violence à leur langue au début. En, tout. en outre, l'hexamètre, comme toute la versification grecque, fut accompagné par une imitation passionnée et ambitieuse de la littérature grecque. Une fois le premier, terrible premier siècle avant Jésus-Christ, avec son cortège d'horreur dû aux guerres civiles achevées, la Rome d'Auguste établit pour le monde entier une norme artistique d'origine grecque. Les Romains de la fin du 1 siècle avant Jésus-Christ n'adoptèrent pas seulement l'art des cités et des royaumes dits hellénistiques, c'est-à-dire contemporains de leur époque, du 2 et du 1 siècle avant Jésus-Christ, ils redécouvrirent également ce que les Grecs eux-mêmes avaient en partie oublié l'Athènes classique. Parce qu'à l'époque, le foyer de l'hellénisme c'était l'Asie mineure. C'était Pergame, Éphèse, etc. Athènes, oui, on allait faire ses études à Athènes. Mais Athènes était un, un petit bled à l'époque, complètement euh, en décadence politiquement et, et même pour le reste. Mais c'était le lieu où on allait au lycée, si vous voulez. C'était iton pour la... la, la, la L'aristocratie la, romaine, mais c'était l'Asie mineure qui était le grand foyer. Et on peut dire que, on peut même dire que les Romains, en quelque sorte, ont réinventé la Grèce, et notamment Athènes et sa culture, comme les musiciens du 19e siècle, tels Schumann, Berlioz ou Mendelssohn, ont réinventé Jean-Sébastien Bach, qu'on on en avait pratiquement oublié, sauf dans les, dans les temples protestants. Il euh, y a d'abord Cicéron, hein, qui qui a euh, acheté dès, dès son, son jeune âge des manuscrits de Platon, écrits des siècles plus tôt, et qui euh, traduisait en latin ces, les grands traités de, de, de Platon, et qui euh, incitait tout le monde à retourner à ça. Et il a démarré un mouvement de retour aux grands Grecs, à Platon, à Aristote, qui euh, a donné le néoplatonisme, et puis les aristotéliciens à côté, euh, à partir du IIe siècle après Jésus-Christ jusqu'à la chute de l'Empire. C'était une réinvention romaine. Et si nous lisons Platon aujourd'hui, euh, c'est des gens comme M. Cicéron qu'il faut euh, incriminer ou, ou, ou remercier. Le poète Horace aussi, euh, Épodes, odes, etc., c'est des poèmes à la grecque, c'est des, des imitations des poèmes grecs. Euh, après Lucrèce, qui diffusait un système philosophique en hexamètre, l'épicurisme, euh, Virgile écrivait de nouveau, notamment euh, en, dans ses deux grands poèmes, Les, les Géorgiques et Les Néides, en hexamètre. Et euh, dans l'énéide, il composa une sorte d'odyssée et d'iliade romaine racontant la fuite des nés depuis Troie jusqu'en Italie. Le poète Ovid lui répondit deux décennies plus tard avec ses métamorphoses, surtout, elle aussi écrite en hexamètre, toujours, dans lesquelles il raconte l'histoire du monde du point de vue de ses transformations, de des transformations célèbres d'humains en minéraux, végétaux ou animaux. Il commençait par les grandes histoires des transformations données par les mythes grecs et finit, dans le 15e livre, par la dernière métamorphose qui s'était réalisée à Rome. En 44, avant Jésus-Christ, sur le forum romain, celle d'un mortel en divinisé, en dieu, celle de Jules César en divus iulius. Et euh, en même temps aussi, euh, il y a une très joli parti dans le 15e livre sur euh, le dieu Vertumnus, celui qui tourne, qui, qui à chaque fois qu'on le regarde, il est autre chose, qui est un symbole des Romains. Pensez à Aenée aux Troyens. À chaque fois que vous voyez un Romain, il dit bah, « c'est moi que je vois euh, ». Euh, Vertumnus Vertere se tourner, il se tourne, il est toujours autre chose. Et il raconte l'histoire de Vertumnus et d'une déesse du Latium, une étrangère, donc aux origines des temps, qu'il euh, qu essaye de séduire et qu'il ne veut pas. Et à force de se déguiser, finalement, il arrive à la convaincre que elle peut vivre avec lui, etc., et elle entre donc dans la communauté romaine. C'est une métamorphose symbolique du monde qui est en train de se passer, par exemple pour la Grèce, pour l'Afrique, etc. Et à travers ces 15 livres de métamorphoses, Ovid a également transmis à la postérité la plupart des grands mythes grecs qui ne seraient pas connus autrement. Hein. Ce qu'on a dans la tragédie et dans quelques poésies ou comme ça, ce n'est pas du tout tous les mythes grecs. Ils sont dans les métamorphoses d'Ovide. Un exemple, vous ne connaîtriez pas le mythe de Pygmalion sans Ovide. Et vous n'auriez pas euh, le plaisir de voir My Fair Lady, euh, qui est la dernière version euh, plaisante de ce mythe sans Ovide. Et en même temps. Euh, pas de trace hein, dans la littérature grecque, c'est comme ça. Hein. Les, les mythes étaient des, des récits, c'était pas du tout des documents religieux d'une sorte de révélation, c'était des, des amusements culturels autour de divinités. Euh, parfois ça pouvait commenter des aspects religieux ou des aspects de divinités, mais c'est pas du tout des articles de foi. Et parallèlement Auguste a utilisé l'architecture grecque, il l'a réinventée pour construire un euh, des monuments publics, des temples et des monuments publics. Par exemple, l'Hôtel de la Paix est avant tout euh, hellénistique, mais euh, le temple qu'il construisit, c'est le temple militaire. Pour, euh, pour euh, célébrer sa victoire sur Cléopâtre et Marc-Antoine, il y a des plaques de terre cuite qui sont archaïsantes, qui ne sont absolument pas ni républicain, ni hellénistique, il remonte au VIe siècle avant Jésus-Christ comme modèle. Hein. Il, il réinvente la culture grecque en quelque sorte, c'est une renaissance. Et puis il y avait des maisons romaines aussi à l'ancienne qu'on construisait, etc. Et il, euh, ils arrivaient ainsi à un étrange mélange de styles hellénistiques, classiques et archaïques. C'était surtout des, des architectes de Pergame qui travaillaient à Rome. Le prestige de Rome rayonnant sur le monde entier, les formes antiques qu'elle avait promues depuis le retour de la paix se répandirent dans tous les pays qui n'étaient pas encore marqués par l'hellénisme, autrement dit en Gaule, Espagne, Germanie, dans la Bretagne que nous appelons grande, et aussi l'Afrique du Nord qui avait déjà cependant marqué dès le IIe siècle où il y avait un royaume au Maroc occidental qui était marqué par l'hellénisme. Il n'est donc pas faux de dire que c'est par les Romains que s'est faite l'hellénisation du monde et que notre culture a été marquée jusqu'à nos jours par la culture et la science grecque. Le Moyen-Âge persan arabe puis occidental a recueilli cette culture, malheureusement déjà malmenée par les désordres des siècles obscurs, qui ont vu l'effondrement du pouvoir romain en Occident puis mille ans après à Constantinople, et par la fragilité des médias antiques. Les livres, l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, ainsi, était une catastrophe, même si les spécialistes pensent que ce qu'elle contenait à l'époque d'Ali n'était pas forcément, celui qui la brûlé, hein, euh, n'était pas forcément, euh, ne nous aurait pas fait un très grand plaisir, parce qu'elle était déjà pillée et, et complètement euh, morte, euh, si vous voulez. En tout cas, les livres antiques qui nous ont livré, étaient des choses extrêmement fragiles. Les beaux livres étaient des... Il y avait des tablettes pour l'usage euh, quotidien, des tablettes de bois avec une couche de cire, et on écrivait au stylet dessus. On pouvait ensuite chauffer et effacer tout. C'est un peu comme ces, ces tablettes qu'on avait euh, comme enfant, euh, sur lesquelles on écrivait euh, comme ça. Les Romains avaient ça dans la vie quotidienne. Ils avaient aussi des carnets, euh, en, en cuir qu'ils utilisaient pour prendre des notes, des, des, pour faire des brouillons. Mais le beau livre, c'était était ça, des rouleaux de papyrus, fibres végétales, hein. donc extrêmement chers, ça venait d'Égypte, euh, c'était extrêmement fragile, mais c'était des beaux livres. Ils ont survécu euh, dans les rouleaux de la Torah que vous pouvez voir dans les synagogues. Euh, C'est un livre antique que vous avez, Virgile, se lisait comme ça. Je vous montrerai un exemple euh, du poète lui-même, avec ça, sur les genoux. Et le papyrus, il suffit de voir les chiffons que nous avons, euh, vous voyez que c'est extrêmement euh, fragile et euh, ça, ça, ça risquait de disparaître. Et, par un miracle, à l'époque tardive, tout d'un coup, euh, un certain nombre de, de personnes ont commencé à utiliser le codex, qui est ce, ce, ce calepin qu'on utilisait pour des brouillons. Ils en ont fait des livres, des livres reliés des pages, et vous voyez là euh, une, une, une, une image du, du, du, du prophète Esdras devant son armoire, où sont écrivant sur des codiques, des livres reliés, qui reposent dans l'armoire, et il a sur les genoux un autre livre dans lequel il écrit. À côté, vous avez cette image de Virgile que je vous ai montrée au début, et vous voyez qu'il a un rouleau, un rouleau, vous voyez les deux rouleaux, l'un dans la main et l'autre euh, sur son genou, qui est ouvert à une page du volume. Et vous lisez, Muse, Mus ami causa memora quonum inelaiso, quit ve, etc. Muse, diment la raison, quelle puissance divine ai-je fâché C'était Junon. Parce que comme dans l'Iliade et dans l'Odyssée surtout c'est euh, Héra qui poursuit les Troyens. Euh, Junon, dans l'Énéide a un grand rôle à jouer, mais il est totalement remodelé par... par et vous voyez, c'est ça un livre antique, comparé à ce que ce sera au, au, au, à partir de, de la fin du IVe siècle. Et heureusement, on a transcrit tout ça. Euh, c'est comme ça qu'on a sauvé ce qui était encore à sauver. Et au VIe siècle, tout ce qui n'avait pas été mis dans cette armoire chez, chez tous les intellectuels, notamment dans les couvents euh, qui existaient à l'époque tardive en Italie, euh, euh, en, en Germanie, en Angleterre, nous aurions tout perdu. Nous ne connaissons guère plus que ce qui a été copié à cette époque. 1500 ans après, nous avons retrouvé quelques parties de titres livres, ou de... mais c'est en général très peu. C'est vraiment détruit euh, entièrement. Et ça, c'est un des grands euh, cadeaux qu'ils nous ont fait. Puis après, vous avez vu euh, ce, ce genre de, de sculptures augustéennes et antiques qui se répandirent partout, ont eu aussi, plus récemment, au début du XXe, fin du XIXe, une influence évidente sur euh, l'art nouveau. Il y a aussi les coutumes qui changèrent. Par exemple, le vin se répand par les Romains. Euh, en Gaule, où ils étaient plutôt... Euh, porté sur la, la boisson, disons, euh, ils connaissaient mal. Mais dès, que, dès le milieu du, du IIe siècle avant Jésus-Christ, ils se sont rués sur le vin méditerranéen, le vin grec, le vin romain, même si c'était une effroyable uh, uh, piquette. Hein, il fallait faire la, la, la, la sucrer avec du miel pour pouvoir la boire. Hein, c'était de l'alpling, de la pire catégorie. Et euh, il fallait ensuite la mélanger d'eau, comme on l'a fait jusqu'au 19e siècle, encore dans beaucoup de régions, euh, parce qu'on euh, voulait à la fois de, une boisson quotidienne qui ne soit pas polluée, donc l'alcool c'était bien, mais en même temps c'était si affreux. Ça me rappelle mon enfance où mon grand-père allait au café le dimanche après-midi et il demandait un vin Vichy. C'est ça. Les Romains buvaient comme ça. Et les Gaulois ils buvaient le vin pur et tous les Italiens, les Grecs, tout le monde rigolait comment ils peuvent boire ça, mais ils se saoulaient comme des bêtes avec ça. Et là, vous avez les restes sans doute d'un banquet euh, public. On creusait des, des, des, des fosses dans lesquelles on mettait des bancs et les gens euh, utilisaient le, la surface comme table. Et après, on jetait toutes les amphores et on fermait tout et c'était fini. Euh, ça a dû être une, une, une, une belle soulerie tout ça. Et euh, il y a d'autres choses que les Romains nous ont apportées, notamment la cerise, l'abricot et la pêche qui, euh, qui ont apparu au début de notre ère, euh, avant ou après euh, notre ère. Ainsi euh, donc Rome a transformé le monde et il faut encore dire un mot de l'essentiel, le droit, le droit civil notamment. Les Romains euh, ont c'était un de leurs génies. On dit en général, les Grecs imaginaient des mythes, des belles histoires pour réfléchir. Ce n'est pas une révélation, mais c'est une façon de réfléchir sur le monde. Les Romains, ils étaient « matter of the fact », ils inventaient des lois, du droit. C'était des, des, des, des juristes nés. Et dès le départ, ils ont créé un droit Dès euh, un des premiers gestes de la république romaine, quand les, les rois, d'après la légende, avaient été chassés, on a nommé une commission de dix hommes euh, chargés de rédiger des lois. Ils recueillaient toutes les traditions qui existaient, les coutumes, ils les ont fixées par écrit et les ont exposées en 451, d'après la tradition, sur le forum romain. Désormais tout ça était connu, avant c'était plus ou moins secret, c'était les pontifs qui à l'époque conservaient ces traditions et euh, il fallait les consulter et donc euh, il y avait des, toute une série de malversations. Donc on publie tout ça et désormais ça s'impose à tout le monde. C'est les fameuses lois des douze tables, 10 plus 2 l'année suivante. Et euh, un magistrat romain passait les deux tiers de son temps, s'il n'était pas en campagne militaire à la tête de l'armée, parce que c'était les magistrats qui commandaient l'armée, il n'y avait pas de généraux. C'est les hommes politiques qui commandaient l'armée sur le terrain. Euh, et il passait son temps, quand il euh, n'avait pas ce genre d'occupation, à répondre, à donner, faire de la jurisprudence. Parce que les Romains, ils avaient ces douze tables qui étaient les fondements du droit civil, plus des coutumes orales de droit civil que les gens connaissaient. Et euh, on a très rapidement, au, au deuxième siècle avant Jésus-Christ, on a nommé un professeur de droit romain, de droit civil à Rome. On a pris un des grands érudits, un sénateur, et on, désormais, il répondait à, aux questions que pouvaient les, poser les citoyens. Et c'est comme cela que naît pendant des siècles le droit civil romain, qui est une vraie merveille, c'est-à-dire extraordinaire. Il y a la coutume qui est fermée, il y a les 12 tables qui sont fermées. Mais, en fonction de chaque procès, on fait de la jurisprudence. Et, euh, de, rapidement, euh, cette jurisprudence croît et, à partir du 3e du du siècle, des, fin 2e, e siècle, des, des professeurs de droit de Rome euh, commencent à rédiger des traités où ils commencent à réunir tout cela. Parce que je vous ai dit qu'un magistrat il passait sa journée à donner des réponses et on a euh, des textes de l'empereur Marc Aurel qui, une fois, il avait quelques jours de vacances, il est allé en Étrurie rue du Sud dans Frédjel et dans sa villa et il a dit, bon, il écrit dans ses mémoires, « Encore aujourd'hui, je croyais pouvoir discuter avec les amis, me délasser, mais toute la journée, j'ai donné des réponses à des questions juridiques qui étaient notées, les gens envoyaient des lettres, faisait remettre des, des, des, des papiers au consul ou à l'empereur, et c'est surtout l'empereur qui donnait des réponses, et le soir, c'était affiché sur sa réponse, sa, sa résidence, les textes des réponses. Et donc les familles qui avaient posé la question venaient copier et donner ça éventuellement aux magistrats locaux dans un procès ou à un voisin avec qui se querellait. L'empereur a dit que tu dois te soumettre, ou moi je dois me soumettre, peu importe. Et donc, il y avait des milliers de ces documents. Et donc, on commence à avoir des, des juristes euh, au deuxième, troisième siècle qui commencent à faire des traités. Et puis, euh, plus rapide, plus, un peu plus tard, en 438, c'est au moment où on, on collecte aussi les livres, on copie tous les livres. Euh, Théodose, celui qui a interdit le culte d'État, euh, religieux de l'État romain, il a commencé à faire rassembler toute une série de ces arrêts, de, ces, de cette jurisprudence concernant non seulement le droit privé, mais aussi le droit public. Et euh, un siècle plus tard, Justinien, l'empereur de Byzance, fait ramasser par une commission, en 12 volumes, enfin c'est 40 livres, enfin c'est énorme, 50 livres, tout les, toute la jurisprudence impériale euh, euh, des, des siècles passés. Et c'est ça qui a fondé le, le code napoléonien, le code anglais, l'Allemagne. Tout le monde en Europe utilise toujours ce, euh, ce, ce, ce droit civil. Les Anglais, les Américains, nettement mieux que nous, parce que chez eux, la Constitution existe, elle ne bouge pas. Mais, vous le voyez par tous ces films de procès américains, euh, les avocats ou les juges sont toujours devant un mur de volume et ils prennent ça, ils citent toujours telle affaire contre telle affaire. C'est toute la jurisprudence. Un juriste doit connaître tout ça, toute la jurisprudence que les Américains ont faite. Ils, on est à Rome, là, et les Anglais sont pareils. Les Français, ils changent leur constitution tous les cinq mois. Euh, je n'ai jamais compris cela. Ça ne se fait même pas à Luxembourg, alors je ne vois vraiment pas pourquoi ils font ça. Mais je ferme cette parenthèse. Et évidemment, euh, euh, le, le droit public était également très, très, euh, très attirant et il s'est perpétué. Je vous ai dit que tout le temps, tel ou tel Charlemagne, pour commencer, essayait de reconstituer l'Empire romain pour avoir ce grand euh, état où l'empereur était un homme cultivé. Charlemagne ne savait pas écrire, comme la noblesse de l'époque, mais il admirait tout ça, donc il avait ses moines pour ça. Euh, mais il a, euh, il admirait l'État et ça s'est transmis toute la symbolique. Je prends un exemple à la Révolution française quand les Français, les révolutionnaires se pensaient grecs, ils utilisaient des symboles romains pour montrer le pouvoir, leur pouvoir des Grecs et euh, notamment ce que vous trouvez sur les documents officiels, sur les passeports euh, de la République française, c'est quoi C'est le le, le, le, le faisceau de bâton du licteur avec la hache. Ce sont 12 personnes qui. Il y a 24 licteurs du plus haut niveau pour les deux consuls. Bon, pour l'empereur, c'est pareil. Hein. Et euh, à Rome, qui est une ville civile, pas de militaire à Rome, pas d'armure, pas d'armement lourd. Donc tous les péplums sont faux. Quand il y a des armes lourdes à Rome, c'est la guerre civile mais normalement on a les, les, les faisceaux c'est les bâtons c'est le pouvoir euh, judiciaire du magistrat il peut donner la bastonnade mais il n'y a pas la hache parce que seul le peuple romain peut condamner à mort un citoyen romain et surtout à rome hors de rome un magistrat romain comme le consul a tous les pouvoirs il peut immédiatement le faire exécuter il n'y aura pas d'appel etc mais dans rome c'est le peuple qui est souverain de la peine de mort. Et c'est pour ça que quand les, les magistrats ou l'empereur quittent Rome pour aller en province, ou même en Italie, euh, sur la Via Appia au premier mille, ils changent de tenue, ils mettent le vêtement militaire et au retour, ils remettent la toge de citoyens, et euh, les licteurs mettent la hache dans les faisceaux ou l'enlèvent parce que désormais il y a aussi la, la peine de mort qui est impliquée. Donc voilà, ça vient des Romains, c'est un symbole tout à fait romain. Il y avait évidemment le problème des esclaves et de la mal-conduite de certains propriétaires. Euh, ça a complètement changé euh, au début de notre ère, parce que les Romains avaient de plus en plus tendance à libérer leurs esclaves. Auguste a même dû prendre leur, euh, des mesures pour dire de, de, de se calmer un peu, etc., parce que euh, tout le système, comme dans tout le monde antique, était fondé sur l'esclavage. Et les gens étaient plus ou moins euh, traités. Et euh, en général, les Romains, très rapidement, euh, quand vous étiez esclave, il y avait des gens qui étaient punis, qui étaient dans les mines euh, ou dans, dans les carrières. C'était autre chose. Mais à, dans une maison, très rapidement, vous étiez euh, affranchis. Et euh, les affranchis, c'était des, des citoyens romains euh, qui avaient juste un, une relation de patronage avec leur ancien maître, mais après le fils, euh, ils étaient entièrement libres. Euh, ils étaient en général des entrepreneurs, des gens très dynamiques. Ils étaient plus dynamiques que les citoyens et que les sénateurs en général, parce que plus libres, plus, plus, plus, plus, plus, plus malins peut-être aussi. Il y en a un qui est célèbre, euh, qui est un peu un bouffon, mais ils n'étaient pas tous comme lui, comme le fameux Trimaltion. Et euh, ce qu'ils recevaient à ce moment-là, quand ils étaient affranchis, c'était ceci, c'était un bonnet phrygien. Les phrygiens en Asie mineure portaient ce, ce, ce bonnet et il est devenu à Rome le symbole de l'affranchissement. Un esclave qui était devenu libre mettait le bonnet phrygien. Et c'est pour ça qu'à la Révolution encore, euh, les, les, les, la Marianne a mis le bonnet de celle qui avait été affranchie de la servitude royale. Donc c'est encore, vous voyez, toujours et, et, et tout ça. Tout ça, ça aboutit aussi à quelque chose, que cet universalisme qu'à la fin de l'Antiquité, on commence à approcher dangereusement de la fin pour Rome occidentale. En 212, l'empereur Antonin, c'est-à-dire Caracalla, publie la constitution antonine, comme on dit, et qui accorde la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire la... romain. 40 millions de, de citoyens. C'est totalement inuit. Déjà au début de l'Empire, il y a 4 millions de citoyens romains. Si je vous dis qu'à Athènes, au moment du sommet, c'était 26 000 citoyens. Et ils étaient très jaloux du droit de cité comparé. Donc là, il y a une évolution énorme. Et euh, je terminerai par, par là, cette universalité romaine, c'est une idée romaine euh, qui, euh, euh, si vous voulez... Euh, a vraiment transformé la façon de voir la politique ou un système, un pays. Ils ont inventé la nation, si vous voulez, alors qu'à l'époque, il n'en est pas encore question. Mais euh, cette grand ensemble peut aussi se transférer sur la Gaule, sur la Germanie, etc. Et voilà, voilà un exemple de ce qu'est un Romain au IIIe siècle en Égypte. Il porte la toge, c'est un citoyen, seuls les citoyens avaient le droit de porter la toge. Il porte un livre, soit parce qu'il montre que c'est un homme cultivé, soit parce qu'il a eu des fonctions officielles, mais il a des divinités égyptiennes à côté de lui, et ça vient d'Égypte, évidemment. Mais c'est un citoyen romain d'Égypte. C'est ça un romain. C'est ça nous, si vous voulez. Paul de Tarse. Paul était descendant d'une famille juive de Tarse, et il était, par son père, citoyen romain. Et le centurion qu'il a arrêté, le rudoyer un peu, il dit « tais-toi, je suis citoyen romain, et pas comme toi, je suis de deuxième génération, toi tu as acheté ton, ta, ta, ta citoyenneté. Euh, » Parce qu'il était déjà citoyen, son père était déjà citoyen. Ça lui a coûté cher parce qu'il a fait une bêtise, parce qu'il a demandé, euh, quand il a été, il avait peur de, de, des pouvoirs publics à Jérusalem, parce que c'était un, un embêteur euh, à la puissance haine, et euh, le pouvoir euh, de l'époque ne l'aimait pas du tout. Le tétrarque, euh, le, donc le souverain juif, euh, et le, le préfet de, de, de, de Judée, qui remplaçait le proconsul de Syrie, euh, le successeur de, de Ponce-Pilate, euh, lointain, euh, ils se sont dit, mais pourquoi il on ne voit pas de quoi le, le, le tétrarque de Judée, qui était le, le, le prince local. Je ne vois pas ce qu'il a fait de mal. Il ne s'entend pas avec eux, mais bon, on s'en fout. Euh, il n'a qu'à laisser faire le procès et puis on, on le libérera, etc. Ah non, il, il, il c'était un provocateur. Il a fait appel, comme c'était le droit de tout citoyen romain, où que ce soit, appel à l'empereur. Euh, il en appelle à. C'est d'où notre notion d'appel. Hein. Et donc... Euh, on le prend et on le transporte aux frais de la République, euh, c'est l'État, la République, hein, à Rome, et il est jugé par euh, l'empereur, c'est-à-dire en fait le préfet du prétoire, qui remplaçait, euh, le chef de la garde qui remplaçait l'empereur pour ses tâches, et comme il l'a engueulé aussi, euh, bah, ça s'est mal terminé. Mais voilà un peu un exemple, c'est un des exemples que nous citons toujours, parce euh, bah, c'est un exemple de citoyen romain. Comme celui-là, euh, du style nouveau à partir de l'Empire romain, euh, qui, euh, qui en plus fait des, des, des, des, des actions judiciaires, c'est toujours très bien. Et voilà. Et tout ça nous a donné le droit civil, euh, une symbolique politique, la notion d'universalité, une culture. Ils ont sauvé la culture grecque. Parce que, bah, si Cicéron, on peut dire que. Éventuellement, si l'histoire avait tourné autrement, euh, les Pergaméniens auraient peut-être réinventé Athènes eux-mêmes. Ils n'avaient pas besoin des Romains. Mais euh, ils avaient quoi 3-4 quatre, quatre siècles Parce que qu'après quatre siècles, il n'y aurait plus eu de manuscrits de Platon, avec un peu de chance. Parce que déjà, euh, Cicéron devait écrire en Grèce euh, à son ami Atticus, qui vivait en Grèce, qui allait chez les antiquaires ou chez les collectionneurs, qui. qui... C'était déjà à ce niveau-là, en 60 avant Jésus-Christ. <coughs> enfin, voilà. Voilà ce que les Romains, à peu près, nous ont donné. Je n'ai pas parlé de religion, on en a parlé assez. Constantin, il a détruit tout ça. Euh, mais les Romains se sont vengés parce que le ritualisme romain, bah, le catholicisme et l'Église orthodoxe euh, sont encore aujourd'hui en plein dedans. Et je me sens chez moi, en quelque sorte, euh, s'ils respectent le... le le ritualisme, ils ne veulent pas se luthéraniser comme le catholicisme l'a fait depuis un, un siècle. Hein. Et on se luthéranise de plus en plus. Moi, j'ai assisté à des messes, comme j'étais enfant de cœur, évidemment, comme tout bon luxembourgeois. Euh, je connais les messes. Et là, je vois des choses que moi, si j'étais prêtre, je porterais plainte pour hérésie. Il y a des morceaux essentiels qui manquent. Parce que, d'après Paul et Luther, la relation religieuse, c'est entre moi, l'individu, et Dieu. Pas d'institution, pas de rite. Regardez certaines messes que vous pouvez voir, vous... c'est surtout à Paris, ça, hein. dans les paroisses, c'est autre chose. Mais à Paris, j'ai vu des choses scandaleuses, à des enterrements d'amis, hein, parce que... Voilà. Oui. Oui.